Hello, c'est Sneaky, c'est le stat pour le test de Grid sur Xbox One. Salut tout le monde. Voilà, donc on se retrouve pour un nouveau test vidéo de Grid qui est sorti donc en octobre 2019. Exactement, le 11 octobre pour être précis, soyons précis, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le retour d'une licence qu'on n'avait pas vue depuis 6 ans et qui arrive... Tout beau tout neuf sur la Xbox One enfin, sur, et sur les autres plateformes enfin de gêne actuels on va dire tout beau tout neuf on va en parler justement hein. voilà ça fait partie du mais test euh, le dernier euh, le dernier grid qui était sorti c'était sur Xbox 360 donc celui-là il s'appelle Grid tout court genre et euh, hey, on revient c'est le renewal de la série quoi un peu comme façon, Modern Warfare tu vois c'est la mode du moment c'est la mode ouais, exactement voilà. on met pas de 3 mais pas de 4 on met deux on... voilà c'est Modern Warfare point là c'est Grid point donc et si, si tu lançais quand même une partie en... est que là, on est dans le menu Voilà, ouais, hein, sur le menu, c'est bien. Ça ouais. permet de montrer qu'il y a un mode carrière. On a un mode multi. Là, on va aller en joli pour éviter de se taper une, enfin, plusieurs courses à la suite sans pouvoir bouger. Et puis ensuite, on retrouve les, les choses habituelles. Ah, vas-y. Donc là, c'est juste... Voilà, le, bon, ça, c'est le nom des épreuves. On s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les disciplines. Euh, oh, non, les disciplines, c'est course et contre la montre. Point. On va faire une course quand même pour être avec de l'IA. Catégorie de véhicules. Alors c'est là que tu choisis tes six catégories en fait, c'est ça Exactement. Euh, de, de... Donc on va retrouver Touring, Stock Car, Tuner, GT, Invitational. Et je crois qu'il y a une catégorie. Il y a une carrière spéciale Alonso, hein, c'est ça aussi, après, une... Alors dans le mode carrière, on a, une, ouais, on a un mode un peu spécial Alonso euh, qui est un peu le sponsor du jeu. Voilà. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on va se prendre Non, Stock Car, c'est un peu violent. Euh... On va se prendre des GT, c'est déjà un peu plus classe. Ça, ça va rouler un peu, puis ça permettra de montrer l'impression de vitesse. Je crois Exactement. que c'est un truc qui est plutôt pas mal dans le, dans le voilà. titre. Ouais, ta Taille de la, la grille, on est à 16 voitures sur la, sur la grille. Mais toi en mille ça permettra je... de varier tout à l'heure. Exactement, euh, ça, on on varier, les, les différents circuits, bon, voilà. Alors on a des circuits genre Indianapolis qu'on connaît, puis après on a des choses moins, moins connues, mais on retrouve quand ah, même, Shanghai, même du Sepang, du Shanghai, Silverstone. Voilà, euh, enfin, il voilà, y a pas mal de circuits, on est, on est plutôt pas mal. Qui sont dédiés à chacune des catégories, à chaque fois, j'imagine, avec les itinéraires qui changent et tout ça. Alors, on a différents itinéraires, parce que tu vois, effectivement, tu le trouves là-dessous. Ouais. Euh, donc là, non, alors, Indianapolis, c'est pas ce qui y a de plus passionnant. Ah euh, San euh, allez, San Francisco, ouais. parce qu'on est en ville, c'est assez sympa. Peut-être se faire de nuit aussi, parce que je crois que les éclairages de nuit sont plutôt pas mal, en fait, euh, si on veut en parler, en soirée, non Soirée. Allez, ouais. ouais. vas-y. Hop, puis départ. Euh... départ ah, tu oui, peux te cheater, te mettre en premier sur la grille de départ euh, Non, en fonction du niveau du pilote. Au niveau du pilote inversé, donc c'est pas mal. Ok, bon, on va lancer ça. Alors, ouais, on choisit sa voiture. Et c'est la course à l'argent, hein. si j'ai bien compris. Euh, le mode carrière, ça ressemble un peu à du grand tourisme, c'est-à-dire que tu enchaînes les courses, tu gagnes du pognon, tu achètes des véhicules, et puis voilà. voilà. Ah ben, c'est bien On va arrêter le test, quoi, j ai, j ai résumé, <rire> que j'ai résumé, c'est ça ça, le test du jeu. <rire> Allez, Allez. c'est parti sur San Francisco. Ouais, il que là, à droite, ouais. on voit les différents, euh, les différents euh, Pilote. pilotes. Alors, chose qui est pas mal, euh, c'est vrai que je n'ai jamais essayé euh, ce, ce mode-là. J'ai toujours joué en carrière. Mais avec la croix multidirectionnelle, on peut donner des ordres à son coéquipier. D'accord, ok. Du genre, de euh, euh, ralentir un peu pour que je puisse remonter, euh, soit plus agressif. Euh. D'accord. Ah, ouais. ça, c'est sympa, ça, par contre. Ouais, non, non c'est plutôt sympa. Voilà, et on y va. C'est parti. Tu es Merci. donc sur la grille de départ je Suis sur la grid de départ ouais, exactement. Je, je charger ce jeu de mots aussi en même temps que euh... non, non, c'est bien ce <rire> en, en même temps que le titre. Chargement assez rapide, hein, c'est pas trop, ça euh, va. pas trop mal. Non, Alors, non, ça là, c'est très correct. Qu'est-ce que tu en penses techniquement, toi, déjà Techniquement, je trouve que le moteur est pas mal. On n'est pas à la hauteur d'un Forza, mais honnêtement, Codemaster a toujours été très bon euh, sur tout le milieu automobile. Euh, c'est eux bah, qui, ouais. qui aussi euh, sortent la licence F1. Exactement. Ouais. Alors, ça marche comment Tu as des dégâts qui sont gérés et tout ça euh, Non. Tu... Euh, non. non on est en présence d'un jeu d'arcade qui se veut euh, visuellement réaliste. D'accord. Mais dans la conduite, euh, on est en pur J'imagine mmh. qu'on peut désactiver les aides. Là tu les, as, là, tu les as activées, mais je pense que tu dois pouvoir se, euh, se désactiver dans, le, dans, dans les minutes dans du jeu. Peut-être, vas-y, fais un tour, on va aller regarder ça. Mais normalement, voilà. hop, tu gagnes des points, d'accord, en fonction des, euh, voilà. fonction des, euh, des actions. Fais-nous une petite pause peut-être pour aller voir ça dans les options. Euh, Alors, dans les options... Dans, voilà. Voilà. Alors, dans les options. Euh, c'est assez limité. Je vois euh, ça. Tu <rire> voilà, as non. le champ de vision tu as les unités. Euh, après, voilà. Alors, ici, voilà. Okay. On, on, a le, on a un niveau des dégâts avec la difficulté. Qu'on peut prendre, euh, donc du coup, euh, paramétrer en réaliste. Euh, Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est voilà. bien. On peut avoir l'embrayage manuel. Donc, ceux qui ont envie de conduire avec un volant, qui mmh. ont un vrai pédalier et compagnie, on peut vraiment y aller. Là, on est en transmission automatique. Euh, euh, parce que bon, c'est plus simple pour la vidéo. Hein, <rire> on, va, on, va, on, va, on va pas se le cacher. Tu aurais quand même la stabilité dans voilà. voilà. typiquement la BS et tout ça. On peut gérer le, la, la force, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui n'est pas le cas de, forcément de tous les jeux. Et euh, si, je ne sais pas si tu, euh, si tu peux revenir un coup en arrière. En Pardon. fait, euh, on voit bien effectivement que la trajectoire, euh, tu peux la, tu peux la désactiver ou l'afficher que dans les virages, euh, ce qui est plutôt bien foutu. Ouais, ouais tout à fait. Euh, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, L'affichage à l'écran, si on veut complètement effacer le contenu de l'écran et garder ouais. juste le, la partie HUD, on peut. Donc ça aussi c'est vraiment bien. Et tu peux régler le FOV en plus le champ de vision. Ouais, exactement. Alors sachant que dans un jeu de course, je ne suis pas sûr que ça bon, en change. En fait, ça dépend de l'impression de vitesse que tu veux avoir parce qu'en fonction de l'angle, tu n'auras pas forcément le, le même champ de vision. En fait. D'accord, ok. Voilà. Bon, les commandes, rien de très spécial. Et sur la partie audio, on est sur les réglages. Assez classique. De différents éléments, mais tu vois, même l'ingénieur, les commentaires, tout ça, on peut avoir différents niveaux. Allez, vas-y, renommez nous dans le jeu, qu'on aille voir un petit peu euh, comment, voilà. tu te, comment tu te débrouilles. Exactement. Ça, ça donne quoi, manette en main, alors, euh, la sensation Eh ben écoute, manette en main, euh, c'est plutôt pas mal. Ça se prend très rapidement, euh, très, très rapidement, attends, je suis en plein derrière. Très rapidement en main, effectivement, ouais. Tu vois ça Hop. C'est marrant, ça me fait pour ça du Ridge Racer un petit peu. Alors, non, c'est plus, plus réaliste que du Ridge Racer. D'accord. Euh, hop Il faut, faut pas oublier de freiner dans les virages. Ouais, hein. c'est ça. C'est plus réaliste que du Ridge Racer, par contre, on va plus se rapprocher euh, typiquement, surtout sur un univers un peu ville, d'un de Gotham Racing qu'on connaissait sur... Oh là là. Euh, la première Xbox ouais, et la 30, Ça ne rajeunit pas ça non plus. Voilà, ou MSR pour ceux qui se souviennent sur Dreamcast. Ouais, tout à fait, ouais. Effectivement. Voilà. Euh, mais voilà, techniquement les effets de lumière c'est plutôt pas mal. Les rues de San Francisco là c'est euh, euh, Chose aussi tout. à noter c'est qu'on a de la vie sur, la, sur les bords du circuit, ce qui n'est pas le cas de beaucoup beaucoup de jeux. Voilà, on a du public, Et ça C'est diversifié bras, en plus, c'est hein. ouais. assez diversifié, ouais, c'est ouais. pas la guerre des clones hein, comme on peut voir dans, dans certains jeux de, de, de, de bagnole. C'est ça, ou alors des hein, bons vieux sprites 2D euh... <rire> <rire> ouais. avec les mecs qui lèvent les bras programmés. C'est ça. Ah, les éclairages là, sont plutôt dynamiques, c'est ouais, beau comme c'est ouais. très agréable visuellement. En termes de conduite, c'est très arcade. c'est Tu glisses en fait, c'est ça ouais tu glisses. ouais, ouais. et puis euh, c'est presque difficile de se louper sur le freinage. Je me suis louper tout à l'heure parce que j'étais un peu dans l'ambiance du test, on discutait et tout. hop et euh... Alors, on peut jouer à deux ou pas Non. Non C'est euh, <rire> ouais, comme voilà. ça au moins. Euh, c'est clair, petit, vrai, on il peut il jouer qu'en ligne. Le multiplayer, il est voilà. online. Jusqu'à 16 uniquement. Ouais, ouais. c'est sûr. Et alors je crois que voilà. tu as, as essayé d'aller chercher des parties en ligne et qui euh, es est encore Alors, au tout début de la sortie du jeu, on, on trouvait déjà en ligne. D'accord. là, je te cache pas que c'est de plus en plus compliqué. Ouais, on est à peine un mois après, en fait. Voilà. Voilà. Alors là, je me suis fait rentrer dedans. Non, il y a ça, il y avait déjà ça dans le, le jeu de rallye de Code Master dont j'ai eu... Non, mais il y a ça dans tous les jeux, en fait. Ah oui, d'accord. Tu prends okay. un Forza. il ouais, y a ça aussi. Voilà. Ouais. Enfin, les portes. Alors, chose qui est pas mal aussi, c'est que euh, la conduite de l'IA n'est pas parfaite, alors tu vas me dire, oui, dans tous mes jeux, l'IA, machin, elle fait des petites sorties de piste et tout. Non, non, j'ai déjà vu l'IA faire des tonneaux. D'accord, mais je, parce je, que je, je, par, je paramétrer paramétrer en, par défaut, en normal, quoi. Ah ouais, là, dans ce mode-là, euh, voilà. D'accord. C'est-à-dire que t'es en pleine ligne droite, puis dans ce coup, tu, tu vois qu'il perd un peu, il perd un peu euh, l'adhérence, euh, euh, euh, ouais, enfin, ouais. et là, il se fait rentrer dedans, et là, tu vois partir en tonneau à l'extérieur du circuit. Ouais, excellent. Et ça, c'est plutôt rare dans des jeux de voiture. C'est ouais, ouais. un petit truc qui a été ajouté qui est. Euh... Ah, on sent que tu te concentres. Ouais, j'essaie de me concentrer un peu, mais. Euh... Euh, tu veux dire que Lya peut vraiment se planter et se bousiller sa caisse en fait Ouais, euh... carrément. Ouais. Alors, sachant que euh, quand tu mets les dégâts avec euh, les dégâts qui te, font, euh, qui te pètent Alors, carrément sur, la bagnole. Je suis vous... un peu sur un réglage de manette. Il va mieux pas voilà. piloter comme ça. Non, euh, clairement. Tu... Je, je passe dernier, Ouais, C'est cool, hein C'est con, t'étais troisième, quand même, quatrième. Non. Si, si, tu étais 3 je crois. Mmh. Bah, ouais, non, je crois que c'est le numéro du joueur qui était. Ah, ah c'est le numéro du joueur, d'accord. Ah ouais. okay, je pensais que c'était la place dans la, dans non, la non. course qui faisait que tu étais, étais remonté. D'accord. Ouais. Euh, donc du multi euh, uniquement euh, en ligne, ça c'est ouais. un peu... Euh, et malheureusement, ouais. vide. Et malheureusement vide. Et malheureusement vide, c'est ouais. dommage. Et un mode carrière il y a une histoire, il y a quelque chose où tu enchaînes non. les courses Non, en fait, tu en fait les courses, tu as, as une espèce de matrice où tu choisis euh, ton type de course. Euh, ton type de course. Et euh, bah, tu gagnes le championnat qui est composé euh, de euh, une à trois courses, on va dire. Ouais. Et quand tu as gagné le championnat, as tu vas à pas un peu lassant, par contre, parce que ouais, c'est pas très scénarisé. Quoi. En fait, c'est un peu le problème des, des, des jeux de course sur circuit, en fait. -à, ouais. à une époque, on avait que des jeux de course sur circuit. puis maintenant, avec les jeux en monde ouvert type Forza, Forza ouais. type The Crew, euh, bah, c'est vrai que tu as un peu plus de fun que sur du circuit. Donc, euh, mis à part se retrouver avec ses potes sur ce genre de jeu, Là, effectivement, tu vas avoir du fun parce que tu as, as, as de la bagarre et tout, machin. Enfin, tu vois… Ça manque de carapace bleu hein, pour moi Ça ah, est... manque de carapace bleu. <rire> oh, je suis c'est sûr que c'est pas, le... pas la cible. Ou à défaut, au moins de rouge, mais non. Euh... Non, c'est très, très agréable à conduire. La prise en main, elle est très rapide. C'est immédiat. Euh... Hop, ça... Ouais, c'est aussi euh, ce qu'on a est-ce est-ce qu'on peut pas retrouver ça dans un Forza, euh, un Forza tout court, hein, je parle pas du Forza Horizon, hein, mais le Forza Motorsport classique, on peut le conduire aussi en mode arcade il me semble non Alors tu, non, peux que... tu... Enfin, tu, tu peux conduire en mode un peu plus tranquille, et ta drame <rire> Tu peux conduire en mode un peu plus euh, un peu plus à la cool. Mais il reste axé beaucoup plus simulation en termes de, en termes de gameplay. D'accord, ok. Donc Et là euh... c'est vraiment pour de la no prise de tête en fait, je lance ah ça, non. je fais une petite course tranquille. C'est ça, euh... en fait tu te fais 2-3 petits championnats dans la soirée puis tu passes à un autre jeu, enfin voilà. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment passer toute la soirée dessus parce ouais. qu'effectivement c'est super répétitif. Alors on gagne de l'XP, on monte de niveau, on gagne de l'argent j'imagine, c'est ça Ouais bah voilà. D'accord, ok. Tu vois voilà, as des récompenses. Mmh. Euh, qui qui te permettent de débloquer ouais, donc, des euh, bonus, mais... des choses comme ça à réaliser. Euh... C'est plutôt joli, hein. les bagnoles sont bien modélisées, hein, Elles sont très bien modélisées. Tu ne nous as pas montré les différentes vues, il y a une vue cockpit ou... Euh... Ouais justement, j'allais leur relancer une course un pour montrer une une course, de changer que... de mode là pour voir. Parce que j'ai tendance, à... tendance à jouer en mode, euh, en mode intérieur et c'est vrai qu'on ne voit pas bah, forcément. Ouais vas-y, vas-y, car, vas avec en muscle, muscle car. Allez en muscle car. Ouais. Allez en muscle car. En plus ces temps de chargement sont assez rapides. Ouais, c'est super. Tiens, Barcelone en journée. Ouais, Barcelone, c'est pas mal. Allez, parfait. Pouf, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt rapide. Euh, donc là, on devrait pouvoir normalement s'amuser un petit peu, effectivement. C'est des pilotes connus Ce sont que des... Euh... Non, ce ne sont pas des pilotes connus. D'accord, on, euh, on, on, euh, on est sur des... On est sur du pur imaginaire. D'accord, ok. dur et le Gassod n'existe pas, ce n'est pas un pilote finlandais. Euh, on est plutôt sur un viking. Euh... Ouais, c'est ça, <rire> d'accord. Okay. Ah, les bagnoles sont bien foutues, quand hein, même. Ah, c'est joli, un bon autoradio, ce le qui le <rire> qui sponsorise. On va la remonter de la grille. Ah, c'est joli, là. Là, franchement, c'est joli. Tu vois, là, ça ah. me... là déjà, c'est par rapport à... à San Francisco. Je ne sais pas ce que vous en pensez la C'est comme Barcelone, c'est quand même plus joli. Voilà. Alors, On a différentes vues. Ah, sympa, d'accord, OK. On voilà, la voilà. a laisse nous deux secondes la vue intérieure en cockpit, s'il te plaît. Juste voir un peu, ouais. bon, forcément à 2 à l'heure, il n'y a pas d'impression de vitesse. C'est les vues les plus difficiles à rendre, je trouve, celle-là. D'ailleurs, euh, par exemple, dans Forza Horizon, elle ne m'impressionne absolument pas cette vue parce que j'ai l'impression qu qu'on n'avance pas. Et non, là, pas, tu vois, là, est pareil. la normalisation, pas fou, ouais. ouais, ouais, mais c'est compliqué, hein. t'imagines un peu. Tous ah, les... mais si tu regardes par rapport à Forza. Allez. Moi, je trouve que le mieux, c'est grandiose. Je ne connais pas. Tu connais pas C'est sur une console concurrente. Je connais pas. Euh, et en plein écran, plein écran, c'est-à-dire on voit absolument pas le capot de la bagnole ni rien, ça donne quoi Pardon, excuse-moi, j'étais concentré. Ouais, je, non, c'est pas grave. Mais écoute pas, tu as raison. Euh, ouais. je te demandais en mode plein écran en fait. Si tu changes la vue, tu te mets vraiment en mode plein écran. Qu'est-ce que ça ouais. Ah, c'est mieux là, quand même. Moi, ouais, c'est ouais, ouais. ce genre de vue-là que j'apprécie euh, en termes de, de vitesse. Alors, Effectivement, tu as moins de visibilité euh, euh, pas au les... loin. Ou pas, ou pas. Euh, ouais. Et encore. Alors, par contre, tu t es, t es, au, es, au, es à hauteur des, euh, des petits blocs de virage, Donc ça, c'est ça. Ouais. Ah bah on est. Euh, c'est la vue par choc, quoi. Ah, c'est ça. C'est vraiment la modélisation des bâtiments et des à côté là, maintenant, moi, je peux regarder, pour peut-être que c'est quand même bien, bien, c'est hein. euh, pas, pas mal du tout, les bagnoles aussi. Donc, au final, euh, qu'est-ce qu'on en pense, pour finir, sur ce... Euh, plutôt bon jeu. Euh, plus, plutôt bon jeu. Il faut savoir ce qu'on achète, en fait, c'est ça Voilà, c'est ça. Et, bon, le, le, le, dans les points positifs, effectivement, bon, déjà, il y a l'aspect euh, visuel, qui est très agréable. La, la prise en main rapide Ouais. Dire, pas de prise de tête, rien que tu peux quand même personnaliser pour te rendre à une conduite un peu plus arcade si tu, voilà. es, si tu veux t'amuser en, en puriste on va dire exactement voilà, je, je, je, ah, à murs. Euh, pas mal de voitures j'ai vu aussi pas là. mal de voitures falloir, après il faut, faut aimer les catégories qui sont présentes dedans c'est sûr que tu peux pas prendre une voiture de série et te dire tiens on va se faire une ouais. course de 208 ou de Clio <rire> tu vois, voilà, ce sont déjà des voitures préparées mais qui sont un certain type quand même. Oui oui non mais bien sûr. Après il n'y a pas le roster d'un enfant. Non mais voilà tu, tu peux pas avoir la dernière Ferrari des choses comme ça voilà c'est. Il ah, n'y a pas de son pare-choc. C'est déjà <rire> du tout cuit, tu es sur du circuit. il y, y a quelques circuits qui ne sont pas fermés. On a des, des, des pistes qui vont d'un enfin, point A à un point B. D'accord. Qui sont, qui sont Ok, ah ouais, c'est pas mal ça. C'est en, en mode course. Pas de problème. Dans les mois, mais quoi, la carrière qui est un peu. Oh, oh oui, c'est bien modélisé effectivement. On l a bien vu là. Hein. Hop. <rire> le retour en arrière, fantastique. Euh, dans les dans les mois, mais quoi, le mode carrière qui est très classique, on va dire, hein, c'est ça. Ouais, un peu lassant. L'absence de l'absence de, de, de, de mode à deux joueurs au moins sur le même écran. Ah non, non mais là clairement, c'est. C'est dommage pour un jeu de course quand même. Hein. Bah ouais, non mais voilà. je, je pense. Euh... Moi tu vois dans mon cas en tant que mon père de famille, euh, jouer avec mon enfant euh, ouais. en disant tiens on se fait un petit jeu d'arcade, c'est sympa et tout. Euh, bah là effectivement c'est pas le cas. par contre il est quand même jouable à 16 en ligne, mais le problème c'est que dans les et moins faut, Il faut, faut trouver que, du monde quoi. Il n'y a personne en ligne. C'est-à-dire que même, euh, même en te connectant avec un pote, euh, ça va pas. Ah, il faut inviter ouais, ta amis d'amis. C'est exactement ça. Ok ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. <rire> Sans mauvais jeu de mots, euh, de ce. Exactement. De ce jeu. Donc... <rire> je garde un peu la vue etc pour qu'on puisse se rendre compte la modélisation des, bah, des les, dégâts les, euh... les réactions des voitures sont pas... c'est un peu rigide aussi ouais c'est un peu rigide voilà. ça mais sens. ça passe bien bon, bon après la, la sensation de drift les vibrations dans la manette tout ça, ça se passe plutôt bien euh, donc sur, ça surtout sur une manette Elite Pro 2, c'est ça Surtout sur une manette Elite Pro 2, oui. Bon, on espère que vous avez apprécié ce Elite test et bon qu'il euh, me coupe la parole, le mec, carrément. Ah oui, mais il n'y a pas de pro, il n'y a pas de pro, il y a un moment, on a dit qu'il fallait être précis au début. Ah bah d'accord, c'est vrai que tu as raison, donc euh, je disais j'espère que vous avez apprécié ce test et que vous n'hésiterez pas à le commenter, à voilà. le partager. pour à... Ah, alors c'est toi qui la mets, hein c'est toi qui a plus joué que moi <rire> Euh, comme toi la dernière fois sur le précédent test qu'on avait fait. c'est euh, Voilà. <rire> <rire> non, on est euh, ouais, on est entre du 6, 7 euh, On va s'arrêter à 6 parce que honnêtement, tu y joues pas des heures. Tu y joues pas des heures, ah, d'accord. Joue... C'est okay. un bon jeu à prendre de temps en temps histoire de faire, euh, de vouloir faire les mille g, d'avancer dessus et se choper changer, une promo. Coup. Bah sauf s'il y a des trophées et en Et parce, parce hein. qu'il y a personne en ligne. As des... Si t'as du succès en, ah, ouais, des ouais, ouais. trophées mon dieu. Si t'as des succès en, si des succès en ligne, euh, t'es mort quoi. Ah bah clairement ah, c'est dommage. Dommage. Bon, attendez une promo. En tout cas, on espère qu'on vous aura donné un avis complet sur ce titre. Puis on va vous retrouver de euh, toute façon très bientôt euh, pour un nouveau euh, test vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, Alex Eh ben écoute, moi on ça me va très, très très bien. On se quitte là-dessus sur l'image de ta, de, de ta muscle car au ralenti. Exactement, de ma muscle car. Euh, tout à fait. Non, non, mais on se, on se retrouve. A euh, savoir que enfin, voilà, le, le prix aussi est assez en adéquation avec le jeu quand même. C'est-à-dire que tu trouves à 30, euh, 30 balles Pas à 70 euros. Euh, tu peux le trouver euh, quand même relativement facilement dans, dans les 40 euros. D'accord, ok. Allez, on se dit à bientôt sur xboxlive.fr. En attendant, très bon jeu. Bye bye. Et à bientôt. Ciao. Bye.